YouTube, tu dois absolument voir cette vidéo. Je suis mort zéro fois. Et avec le sniper de base, je vais atteindre les 10 000 de dégâts pendant cette partie. Like, commente, abonne-toi. Pourquoi est-ce que j'aime autant les snipers, chat en vrai Même les films de snipers, tu vois. Genre Staling Stalingrad, tout ça, c'est... Euh... J'ai tellement kiffé quand j'étais plus jeune. American Sniper, je l'ai regardé plein de fois. Il y a un film aussi qui est... Qui est ultra pépite, tiré d'une histoire vraie avec les, les quatre militaires euh, en Afghanistan, là. Tu sais, ils partent, ils partent dans les montagnes, ils se font traquer, ils sont, obligés de, ils, font, ils sont obligés de faire que sauter. Dans des cailloux et tout, ils tombent de ouf, euh, du sang et des larmes. Putain, il est incroyable ce film, chat. Mais mon film préféré, ça reste « Que justice soit faite ». Tu ne tueras point, c'est vrai qu'il les... est jolie celui-là aussi Ce mec-là, il me suit partout. J'ai plus de balles de sniper. Je crois, je crois que j'ai jamais mis autant de shots à la suite de toute ma vie, chat. On est d'accord que l'italien est streamac là depuis, depuis tout à l'heure hein. Parce que je l'ai tué je sais pas combien de fois ce mec là C'est la guerre, chat, hein. Restez ouais, bien. Les gars, ça, ça comm... j'ai pas envie de vous déranger ou quoi, parce que vous avez l'air de vous amuser, mais ça commence à se voir, tu vois. ça se voit. gun dans la main pour tous les dégommer, paralysant tes exécutions, mais qui peut que tu restes un peu qu'il n'est pas humain Ouais, c'est chaud, On vous prend, tout seul par derrière face au mani, on Les poux sont de sortie, déambulateur pourtant dans ce calme A besoin d'essayer d'abstense Aussi doré comme soleil de Hawaii, c'est du haut niveau, bas comme Nerby, on ne vous laissera Aucun épi, même le monteur vous a détruit On s'adresse à vous les vies, De départ à deux, c'est cancer Faites vos vies 30 Je viens de faire 30 kills en résurgence Avec juste le snipe de base C'est insane chat Avec juste un sniper chat Aucune autre arme Elle est incroyable la game que je viens de vous faire chat Ouais, il y avait un carré sur l'écran. Un carré rouge. Il était orange là. Ah. J'espère que vous avez kiffé cette partie, de chat. Je crois que c'était une des plus belles parties de la semaine.